par le monde non votre émission dernier virage la concept de bon message salariens au déjà on tous les mercredis tout le monde avec cette émission Oyo lieu une émission de mon côté avec le frère qu'a on va passer donc à la bonne allemagne voilà donc les avertis je crois qu'à sa sur les avertis voilà donc les autres on a encore une fois comme le tous les mercredis à 20h il y a frère une émission des Avertis. J'espère que, par la grâce de Dieu, tu édifié pour la vie. Merci. Voilà, merci en tout cas, frère. Alors, émission de le thème, Après la mort, si il est-ce que tu connais ta wapi? C'est vrai que les assujettis au Yezal sont très sensible parce qu'ils allent concerner l'ivoire, mais bon, il faut aussi que l'obéissance parce que c'est inévitable. Bisso est toujours dans la moukine au Yoto qu'on kufaka. On tente ici à la secoue à saliter, donc on kufaka, mais ce qu'on après l'ivoire la bisso, est-ce qu'il y a encore un un un un une vie après? qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de témoignages par rapport donc il euh, y a il y a Batopsusu Oyo, ba kufaki, moto bah, vrai y a comme ça beaucoup de témoignages où par rapport donc il euh, y a il y a vie où y a après la mort. Mais maintenant, tout me rappelle au temps avec Frère Kashisha, ceux qui trouvent que ici, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Frère Kashisha, un mais développer un gros, de émission Je comme d'habitude, Vous d'habitude. Je suis dit que suis pour rendre le disponible. Je suis dit que je suis dit que je je suis suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je pour te comprendre réellement les ainsi dit l'Éternel Seigneur par ton esprit réellement édifier Seigneur tout moment réellement amen amen amen amen, amen sur après la c'est intéressant parce qu'ils que donc, la thème Oyo. Alors, Franck Hachisha, tu parles sur le loi. Après la mort, Viezali, Viezate. De Par rapport à a thème Oyo, il y a Koufa. Est-ce que, oui, peut-être que vous avez besoin de Kati. Le loi est inévitable, surtout Koufa. Mais après la mort, qu'est-ce qui se passe pour la vie bateau Nous avons un peu de mouvement. Surtout, nous avons un peu de temps. Il y a ma est <rires> vraiment banal, hein, banalisé pour toujours je ne Et chaque fois euh, que je suis moi j'ai comme l'impression que je me se rendre compte que je que je que je en je il a bien, il bien, bien. que tu es bien, mais bien. Tu es bien. Tu Ça Tu es bien. Tu mais mis qui n'a donc, donc, pas a la je pas où. C'est pour dire que ça, mm. Je n'aime pas beaucoup parler de la vie après la mort. Non, nan, ba, mingi, la vie avant la mort. Parce que quand mm. tu es dans le monde, tu a règle, de, ko, so, nan, nan, Tout ça, ba, même si tu es historique, mais tu es que évangélique. Il faut que tu aies des Les choses sont liées, sont Mais il y a de gens sont sinon c'est pas ça. Il y a d'autres gens y sont d'autres gens sont Ils sont liés sans sans que azala malade Ils sont liés. Ils que liés. Ils sont liés. Ils sont Ils sont liés. Ils sont Ils sont liés. Ils sont L'Iwa, c'est quoi? La mort, c'est lorsque l'esprit quitte le corps. Il y a un peu quelque part dans le Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et il y a de Il y a Nous avons une caracasse, ils ont une enveloppe. nous avons Ils un Ils ont un et puis à souffler, à souffler, à garder le zolon à être vivant. Et l'incomparable. Chaque mois, chaque mois, vous faites le barbecue. Ah, tu as bien ben aimé yangoï. Pourquoi? Puisque en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. D'où la mort. C'est un sujet qui concerne alors tout le monde, tous les vivants. Mais si comme poroyeba place au kende, au ken place yamala moto yamabe, vous <coughs> devez prendre d'abord la. Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? c'est pourquoi je te parle plus euh, au comprendre la conscience yacoluba. donc euh, la donc la vie avant la mort mm. le moment mm. au on, a, on a concentrer plus dans le, bien sûr amis, la, donc la vie après la mort ah. moi je te conseille ouais. d'être conscient ou conscient, de dire que qu'est-ce que je fais de ma vie avant ma mort comme mm. c'est ta vie il y aura un jour les pour ta mort de bref, voilà. et ça, et loko, poto, bien, bien, je peux les frères. Les frères, je peux bien, je peux bien, Tout le monde a dit, voilà. mm, <coughs> bien, ils sont la catholique, sont la ça dit a place, mais oh, impact de mon côté. Attabazui bazui ba, repose en paix. na impact de mon côté. Pourquoi? Hmm. Impact plus par rapport. au temple. na mokili. Hum. C'est un message évangélique qui a été temps en place. cest à que les frères, sœurs, gens qui ont été récompensés par rapport à la <coughs> marche ekou, et la vie. Si vous avez qui vous vous avez qui à Si vous avez qui vous vous qui Yango Omoni a un hum. go, oh, moni, apôtre, pour la zooloba. Pour moi la mort met un gain. liwa Pourquoi? Puisque si tu veux rencontrer, n'est-ce pas? Jésus-Christ est hors au bon <rire> -koufa. koufa. Mais si ko -ko -koufa hum. ni, ni. Na hum. à Jean chapitre Dans le Jean chapitre 3, verset 1. Comment faire pour hériter le royaume de Dieu Pourquoi Puisque c'est ça ce que je te dis, il faut te poser la question. Ma vie, non. donc ma vie avant ma mort, Nicodème l'avait compris. Aïepaïe, soit tout nié, que faut-il faire pour hériter le royaume Quand on parle de royaume ici, Isalie, il faut que tu aies un peu de temps. Et tu as dit que tu as un peu de temps. Si tu as tu as C'est 1 Corinthiens 16, 3. Tu as un peu de temps. Et tu as dit que tu as un peu de temps. Et tu as La mort physique est un Pour voir le royaume des cieux, pour voir la gloire de Dieu, il faut passer par cette mort physique. Mais si on Zambe na, na ye, il te laisse le temps soit pour bon la motema ou soit pour le na ye. Maintenant toi pose toi la question, quest mm fais -hmm. que de ta vie? Est-ce que vie na sala ngoni? C'est ça qu'on na kindumba, qu'on na kohiba, qu'on na kutonga, qu'on na kuchola bi, c'est la vie mokupe, au chango ne tige. So mu tanga so banda ku batuna kaye ozana nini, C'est-à-dire faut puisque on zo roi Pourquoi Par rapport à tout ce que je fais aujourd'hui, il y a mille personnes dehors qui pouvaient faire ça même mieux que moi, mais ils veulent pas faire ça parce n'ont pas envie de faire ça. Mais tant on a ne suis pas là, je suis pas un Je ne suis pas Je suis comme un Je Je suis pas là. Je Je suis Je suis c'est pourquoi je te dis que avant de voir la gloire de Dieu, physiquement il faut couffer. Spirituellement il faut couffer. soit tu as dit que qui as pour kindumba tu as dit que tu as dit que tu as que tu qui est que tu as dit que que que Na, un Allez. Oui, oui, c'est malin. Mon, mon frère Ningo, mais les livres. Moi, c'est vrai que bon, comme toujours le bel Awa. Bon, moni, ça aussi, un autre sujet. <coughs> il y a reparlé sur euh, avant la mort. Comment il faut se préparer dans l'Iowa? Parce que ça aussi, un autre sujet. Je vous ferai à Bawana. Donc, c'est aussi un, un terme au pétrole développé plus tard. Quand il y a des nids, on devra préparer l'Iowa. On peut pas l'Iwa ni, ni qu'est-ce qu'il faut. Comment est-ce qu'on peut se comporter dans mon kilo pour que l'Iwa. Tant parce que yo, m esprit na, là. Alors, mes frères, comme nous avons bah, dit, e que avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Alors avons dit, comme nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous et puis avant de l'esprit comment parce que parce que dans la comme un peu trop abstrait Nous avons et l'esprit et puis le qui sont, et puis on tam ta esprit na ye bi mi zakomo na mais cet esprit c'est quoi justement comment on peut La Bible lo bi Que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job. Voilà. Tout le monde que tant un Après nous pour pour vivre, nous a soufflé, soufflé dans la moutou. dans c'est-à-dire, ah. place vendre la la Je vais, vais t'expliquer un peu autrement. Mm ordinateur il y 4 disque dur, ou bien mère mères, Mais caractères. Les cartes mères sont vendues, et puis il y a et puis na carte carte mère mères, et et mères, mais y a 4 ans. Il y a 4 Il y a 4 Ya Il y a 4 n'est Il y a a a a mais ce qui est que ce qui abe dit a l'homme qui en toi c'est pourquoi dit me dira ceux qui sont nés de l'esprit sont esprit mais sont appelés enfants de Dieu c'est-à-dire au comi esprit de na yo et donc Jésus Jésus esprit nzambe tant ce moutazo koufa tant moutazo koufa Esprit n'est pas c'est c'est c'est c'est ils Koloba plus Pourquoi? C'est l'âme qui vit dans l'homme. L'esprit est allé, ils puissance où pour ils que entre c'est par là puisque même les oui, Parce oui. à à amba, même banganga, ils ont ils ont l'âme ils vivent cest à même oui. bandoké, et donc ils peuvent mourir ils peuvent aussi et donc vivre Ça dit, esa amba, esa mout, de moutu, mais l'esprit c'est plus mat, donc immatérialité yakibo montali mbambe à extérieur mais que intérieurement nous qu'on une forme lingi, par rapport à musala au en tant que nous à il y a, y a euh, structure donc structure il y a église au qui église c'est le corps ali c'est à dire ceux qui ont ligne pourquoi ils ont zawana c'est à dire a -na forme. Na Mais les gens qui ouais. diront que ce qui ouais, a un ils ont film ouais. il <rire> Mais j'en ai Non, mais c'est aussi témoignages également ça se dit dans le sens-là, il bah, y a des témoignages aussi. Frère mais Ali, m'attends. Mm. Frère Ali, Oui. À propos de témoignages, frère. Il mm. y a trop de menteurs là dehors. Trop mm. de menteurs. Mm. j'ou me souviens, j'ai vu une vidéo, entre parenthèses, dans la salle. Il y a beaucoup de gens qui ex-magicien, un koufakel, qui a, a koufake, l'amour, qui je priais le Seigneur. Frère, il y a trop de menteurs là-dehors. Il y a des gens qui prennent leur temps. Ajoue même six mois, frère. A bon histoire. A commission, on a regardé Internet, puisqu'ils savent que les gens aiment des choses pareilles. Frère, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. So -qu Ceux qui, on so quoi qui. Ceux qui, quoi qui. De vrai, de vrais frères. Zambè a salangou pour na bute moko bouy. De gens pareils à regarder la vidéo moko a monsacoba bani bawu noni, bas place publique basa kouyi basa kouka makamouini oh nzamba salen la catinaye pour na kou édifier bat mususu. Mais dire que osaki sataniste plutôt osaki considère le diable la catia monde des ténèbres koufi basomba que sont osaki sanguin frère ça sont des mensonges sont des mensonges. Mouto oyoyo akoufi aussito akoufi Aussitôt au pays quelque part. C'est le quelque part là que nous allons développer bientôt. Aussitôt, c'est comme c'est comme un éclat. que je suis que je suis dit que je dans la je suis dit que je que Aussitôt, e e e ça c'est que pas mon lili et si les frères, c'est-à-dire même l'esprit donc, c'est-à-dire séparation nous autres dans âme dans les frères. Ils ont la vitesse que l'on euh, a donc il y a étoile filante. C'est pour mm. dire que les gens qui disent ces choses-là, frères, ne sont pas vraiment à coufakies et qu'à ce qu'ils ne sont pas à coufakies. Je ne sais pas si je suis à coufakies, frères, je Moi j'ai vu une seule qui dit que, quand tu as coufakies, il y a... Il y a, comment après ça Il y a enfer. Bah frère, frère. Il faut avoir Bon, c'est vrai que c'est un peu marrant, mais bon. il y a une dans ce sens-là. Il y a aussi la mort. Il y a dans coma. il y coma, et puis, euh, au, au la 4, et, ben, et puis au monument à Bilo, on 4, puis la Mouki, ben, soit Koufaki, hein, c'est peut-être ça aussi. Parce que au Koufaki, ce n'est pas la même chose okay. Bon, au fait, ouais. euh, au fait euh, <coughs> euh, moi je crois à la, à la puissance de la résurrection. Oui. Parce que notre maître l'a fait. La résurrection de la fille de Jarius, la fille de 12 ans, à la Moukaki. Lazare à la Moukaki. C'est-à-dire, moi je crois à la force de la résurrection. Oh. Mais sauf que... Sauf que. <tousse> Frère, tu as un peu de tu as un de tu réfléchir. tu as un a été un peu de temps, tu as un peu de mais mmh. y'a beaucoup <coughs> on a bien un quartier on a bien un quartier voisin voisin on a bien no frère pourquoi puisque ils ont presque et ça les m'a presque pas bien sûr il y a des gens même à Kufa ils n'écoutent bien te Sout, surtout en Afrique à Kufa ils n'écoutent bien te mais ils ne peuvent pas expliquer pourquoi Kunda prend la mukhi mais bah, bien on résout les questions c'est pas ça c'est pas ça il y a des choses ok Moutou à koufi mais mmh. euh, euh, ça dit a, a, donc on dirait à koufi Kufa mais surtout Kinde na Kufa ah ok na Kufa après, il y a un zone qui est à na vie. Mais, mais frère Kachicha, yeah. mais y a aussi la bateau va bah, Kufaka parce que je veux faire un la mouro, à la mouro, à la mouro, à la mouro, à la la mouro, à la à il y a vraiment la avons sorcellerie quelque part, en fait. Nous avons la sorcellerie. Parce que, bon, ça, peut-être, c'est un sujet aussi. Parce que, mon le il y naturel. Dans naturel la sorcellerie, il y a des mondes différents également. Donc, ça, c'est aussi un autre sujet, tout le monde nous, pour nous, nous, nous, pour nous, et moi je crois moussou, pas, frère. Moussou, moussou, comme ça, là. frère, moi je ne crois pas. Je ne crois pas à ce mm. genre de choses. Je ne crois pas à cela. Là, donc, mm. frère, il y a un garçon comme ça, qui nous Donc à à y a ça Il y a une fille comme ça une fille comme ça qui. a fille a Ouais, ouais, ouais. Frère, sont des aventuriers des là on a un plus exemple mais la réalité a tout le monde également au moins les pommes pour mes amis pour mes arbres frère nous parlons ici des choses aux ce c'est pas notre sujet mais quand même quand on le rapporte ça c'est important toi le frère la réalité toi tu vas le cambiar vérité na réalité frère <rire> <La réalité, rire> moi je crois à la puissance de la résurrection mais moi je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un à couffie bah tu vas nous travailler dans quel monde mon gobe trois ans après abimé frère je ne crois pas à cela je ne crois pas à cela pourquoi parce que si tu meurs aujourd'hui nous allons avoir après quelques temps comme quand c'est décomposé tant que ce que y a au gobi malibanda maintenant tant ce que on a libéré on a eu des garçons à l'ouaga je pense mais je me trompe pas à ça qui survient dans le monde et tu sais brasser comme ça la mise qu'on après abimé aille frère tu vas retrouver le même corps et pourtant le même corps dans la bible dans cette sollicience tout au c'est l'esprit de dieu qui va n'est-ce pas et que fait donc bible nous dit ceci tant que la est sonnée, les morts en Christ résisteront premièrement. Et nous Esprit en Zambie, et Et donc faire que, bâton ressuscité. Par quel miracle, c'est Dieu qui sait. Mais ce qu'on a c'est que non un a par exemple, on travaille avec l'esprit. Donc, on sous-entend que l'esprit à Moutouana et ça n'a pas beaucoup à Batou. Mais ce que commence oui. peu, après trois ans, Moutouana a commis un peu de choco, un Frère, non, frère, frère. Ce sont des mensonges. Frère, bon. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Tu as pensé parce que n'y a pas de main par rapport bon. à... Ça, c'est notre sujet également. Je m'en remercie, frère. Bon, seconde, tu crois que tu vois ton lobby Qu'est-ce qui se passe après? Parce que niveau, voilà, monde sur le niveau à mort naturel, naturelle, monde de mat, Ça se passe comment? Tu bon, il a En fait, frère, question est question de Puisque déjà, tu as tout Nashua, très compliqué, très compliqué. Frère, hmm. Il y a une matière très compliquée, très compliquée, puisque la Bible, frère, nous pas une mission à la Bible. Et y a une vérité, même, la y une vérité, frère. la qualité a une vérité, la vie des Alis, par l'Esprit de Dieu, et ça le rendait qu'on Zambé à côté C'est ça, en fait, la mission du Saint-Esprit. Il vous enseignera dans toute vérité. cest que la vérité était partielle, il a fallu maintenant, Zambé, atteindre toute vérité. Ça dit, mmh. mmh. dire euh, euh, mmh. okay? si ne voilà. tu sais pas nous si nous mmh. tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que que que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 euh, le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était, et non, qu était en, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est <muches> ce qu'on appelle ça. Riche à Koufi, pauvre paix à Koufi. Il que a un peu de pauvre à Koufi. L'histoire de la mort, c'est que la mort à Koufi. Balamoko, ba anche baikou, voye ba memien saint à Abraham. Pourquoi ba bah utiliser Abraham Puisque Abraham comme on appelle père de la foi, ça dit mouto andima qui moutali bosso avant que batou souba ndima, on suppose que Abraham a asa place il y a bien. Ça dit il y a une place qu'on appelle le lieu de repos. Mouto andimelindambe akokende esprit que dans lieu de repos. Ce qui esprit dans lieu de repos, non, place dans un lieu de repos, ils place dans un C'est de là même que repose en paix. Mais si vous avez riche paix à Koufi, na riche paix à Koufi, yes, si ko ba vous avez dit riche cest à il y a deux lieux. Lieu de repos et lieu de tourment. Ceux qui ont un peu de temps, dit qui ont c'est peu de temps, ceux qui de ceux qui est un ceux qui ont un peu de temps, ceux de repos. ceux qui ont un peu de ceux qui ont un un peu de de temps, mais tant qu'on a parlé sur le lieu de repos, le lieu de tourment, est-ce que le lieu de repos est le paradis, lieu de tourment est euh, lieu de Parce que c'est un peu ça aussi. Ce qu'on fait que Ce qu'on fait c'est que les gens de Ce qu'on fait en c'est que les paradis. Mais quand y a d'abord, il le lieu de repos, il y a le à Nini. Et puis, euh, le lieu de tourment, on, bon. on peut traduire. Bon, comment est-ce Paradis, enfer. Ouais. Enfer, c'est le l'enfer, diable C'est-à-dire, l'enfer, c'est une prison, ou bien on va dans le feu éternel. Place ok, Batougnan, Ange disciple, il y a, il y a, il y a Satan. Il diable donc Satan c'est lui diable le diable plus que Satan il est anti-résistant. donc il a résisté après pas nous en tellement que il eh, a aboyé macamoulian ça c'est à dire le le diable ses disciples les anges déchus au bas ça va démon okay, l'eto balance pas au Kenya les boules moto maintenant le lieu de repos <coughs> à la place Oyo c'est comme un lieu bien, un intermédiaire frère yeah. puis quand on, quand, on, quand on dit quand on dit paradis frère est-ce que tu sais qu'il y aura un moment après tribulation tribulation y aura un moment que les, donc les nouveaux cieux et nouvelle notamment et go, yaha, la nouvelle terre et, go, yaha, et que bien que bah vivre sous ce sont des choses maintenant pour nous expliquer en bien et bongi tous par terme je mm. compliqué bat, tout ce ouais. que je veux dire ici c'est quoi les lieux de tourment ils place oyo moutoa kufinekati masumon à cause ça c'est comme si par si, exemple les mm. euh, qui ceux Bon en Afrique a porte en Afrique qui en prison moko boye oh so moko Il y a un des mais a ce qui prison centre de makala frère que gens portable elle est super internet, frère. Mais a prison. Mm -hmm. c'est pour dire que ils en prison, mais à place il y a repos par rapport il y a boulot c'est ce qui se passe dans monde il y a lieu de tourment est encore plus grave que boulot. Il y a on a avant que Puisque la réalité c'est que ce qui tu vas aller dans le lieu donc donc des tourments au ceux qui ont l'inquié tourment directement voilà. bien oui. que transition d'être Côté à il y, y a des de repos. Ce n'est pas le paradis, mais ça va. Ça dit dire qu'il y a une transition à bien. Mais quand là, on a des transition, ma il y a des traitions Bon, ça, ça mm. c'est aussi... Euh... C'est ça. Ouais. C'est ça la justice. C'est ça ouais. la justice de Dieu. cest à dire que juste. Quand on est juste, donc juge, il fallait qu'il y ait une solution. Ce qui a coufi. Au kende wa pi, en attendant qu'on si mm. Puisque la fin viendra tant que le diable. Le diable est pendant mille ans. Apo ba, ba, apo, ba, après mille ans, il est en train de se faire. si est en train d'attendre qu'il en train de se faire. Puisqu'il y a est gens au ont au mais après cent ans, il faut a l'esprit dans l'homme. En réalité, dans, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire l'esprit est, esprit. est, esprit. est esprit na, wana, esprit oyo, éternellement, soit éternellement, soit enfer enfer ou bien que soit Nakatiya, tout le paradis, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire que le royaume de Dieu. Mais ceux qui avant, on a suivi le après jugement dernier. Mais avant jugement dernier, quand ce dit que que ah bah puis c'est peut-être tout un groupe macala mais puis c'est place de repos puis c'est maison de retraite au vendée aux autres zéla. moi c'est que je voulais peut-être lire pendant que vous expliquez mon Awa. Car nakata Luke, on a toi là qui au 16 mai, dans verset 24 et le 25. Il s'écria, on donc donc l'homme riche. Il s'écria, Père Abraham, ait pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me, me, rafraî, me, me rafraîchisse la langue. Là nous voyons qu'on ne on peut demander de l'eau que là où il n'y a pas de l'eau. On peut demander à quelqu'un de l'eau que là où on suppose, où on sait qu'il y a de l'eau. C'est-à-dire Abraham, Azar, qui représentant qui perd dans la foi, à Koufaki, qui est lieu de repos, Lazare, qui est un lieu de repos, mais est-ce que le riche a un lieu de tourment Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de continuité. Ça dit le, le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchissent la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans cette flamme. Ça dit il y zika. Mais déjà, l'esprit ne meurt pas. Mais ce qu'on a quand il y a puissance, il y a un ça esprit, tu es là en train de vivre, c'est-à-dire dans ton esprit, mais tu n'es pas capable de non, je veux sortir, tu vas sortir, ou puisque là, l'endroit où tu te trouves, ça moto déjà. Mais ce qu'on a, maintenant, il dit que non, je, suis, je souffre cruellement. Et puis, après, mon enfant, souviens-toi que tu étais, donc, tu as, tu as reçu les, tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu, donc, un mot pendant la sienne. Maintenant, il est, il, il est, donc, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand, grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous ne puissent pas le faire. C'est la Bible. Il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de frère Il y a beaucoup de gens, frères, mais il y a beaucoup de gens, frères. Il y a beaucoup de gens. Le lieu de tourment, C'est vraiment là où il y a le feu. Mais -ce, que ce feu qui est dans le lieu de tourment, de tourment je peux m'imaginer. Cet feu-là n'est pas comparable à ce feu-là, il y a un feu éternel. Il y a même des gens avec leur numéro téléphone Mais Tu étais même obligé à effacer numéro de téléphone. puisque est tellement il émotion. Mais ce que vous avez dit, la question, qu'est-ce que fais-tu de ta vie aujourd'hui Est-ce que ça avez confié lieu de tourment ou un lieu de repos <coughs> Pendant que y lieu de tourment, -à que une Je ne sais pas si vous avez un de question. Voilà, donc, parce que le ministre Péry, un très intéressant, mais tout le monde a dit mais comme parlé, alors parlé sur le lieu de tourment, le lieu de lieu de tourment, na lieu repos. Poser une question par rapport à un sacrifice. Parce que le bah, sacrifice, des bah, sacrifice bah, sacrifice que c'est le sacrifice humain. Le sacrifice, sacrifices à sacrifice. C'est un sacrifice. sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est musiciens, bah, tonyosso, bah, bah, bah, bah, bon ça s'est dit également, il y a des gens aussi dans le monde qui la pour il y a un esprit, il y a un bateau, un koufa, un à vous, ce vous êtes d'accord là-haut Bon... avant <rire> <rire> ce d'accord là-haut ou pas Kaka. <rire> bon, Je sais de quoi tu veux te parler. sinon l'esprit il y a, lieu de tourment. Parce que dans lieu de repos, on a pas C'est que ce qui un de tourment, on va pas la basalvise bas dans lieu de tourment. de Et que facilement vous n'avez pas ténèbres, sale l'esprit de Comment vous le parlez là? Non, non, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas comment. Ceux qui sont, Frère, un lieu de tourment, il est à sa à sa koufie, à parce que lieu de tourisme, tu peux faire exemple que ça, Jésus-Christ. C'est ça, ouais. ça, Jésus-Christ. C'est ça, C'est bah ça ça Moi je pense que moi, tu n'as plus de démons. Tu n'as pas de démons. Tu de démons. Tu n'as pas de démons. Tu démons. Tu démons. démons. démons. démons. démons. a démons. démons. de c'est. Lucifer a commis Satan, bah, on a commis a un démon. Mm. Ça, ça veut dire que le démon a, un esprit. Mm. a un besoin d'esprit. Il a besoin d'un corps pour vivre. Mm. Maintenant, ils savent que la technique est belée dans le monde. De ténèbres. Il y a des gens qui ont été appris sur un démon. Moi, je conseille. Malheureusement, dans la communauté, je un peu. Bon, mais il y a bizarre mais mm. à peu près, les gens suivent des choses qui ne donnent pas la vie. Chaque fois que tu es sur les démons, sur les, on a besoin d'y remonter. Ce que toi tu as besoin, c'est d'accepter de... Yeshua dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ouais, voilà, c'est quoi esprit nayo? Et comment c'est et qu'on dépend de nayo? Pourquoi? Puisque il y a comme bout de la stica. On appelle ça la repentance. Euh, euh, réel, il y a y donc y a qui est un méthanoïa, change de façon, on change de face, on de face, on change on change de face, de de de de je pense que j'avais dit ça dans une émission, que Moutou a Moutou le bas. Nous sommes sur le bas. Nous sommes sur le a le bas. Il sommes sur le Nous sommes sur le bas. Nous sommes sur le bas. Nous sommes sur le bas. Nous sommes ce qui est un motou à Simba Kisi à la Simba Kisi pour la Abomayo auquel na un lieu de tourment puisque par rapport il y a ma pas par rapport puisque il na a un motounaïo tout vous comprenez, frère je comprends oui mais ce que question oui, mais quand vous avez un motounaïo vous êtes d'accord vous êtes d'accord c'est pour le un lieu de tourment par rapport il y a ma mais là par rapport il y a un motounaïo à l'équissier bon selon peut-être mon témoignage génère tout le monde à la Abom Tant que oui. sacrifier sacrifié, y, on a, on a, on a su contrôle y a esprit C'est ça, ça dit. Que... Bon, C'est vrai que Jésus-Christ était nous a sacrifié, mais esprit il a Ils ont contrôlé pendant tout ça, ça sacrifice. Ouais, ouais. a, ouais. <rire> on la de oui. On a pris pour aussi ça. Oui. On na On a a On a a On a a On oui, oui, oui. oui voilà. Je connais des gens à Kamon, À Katikamo, akoy bi makasi, asa yi makasi akoy akoy akoy bi makasi après Kamon. Mm. Toi, Tu tu penses que esas Kamo kaka sont des démons. Moni jebla ça la ndeni. Tant que le bagana français les murs ont des oreilles et une ko ko le baquet, tout toute parole que tu prononces, tout acte que tu fais dans na libanda diable, non, bah, démon qui bah, récupérer situation oh, là-bas. il y a des démons là-dedans. Les pour ce que toi tu veux. par rapport à ce que toi tu veux. Mais quand il y a le Il y a concept dans Bible. Par exemple, il y a un discours qui vient bien. Mais avec moi ouais, moi ça ça mais moi je vais dire ceci ceux qui moutou abomi moutou soussou charge makila moutan et isalikola moutouana bien sûr mais moutou koufi so, babababomi yo à moins que vous la abel par bon innocentement, mais en même tu marchais bien avec le Seigneur. Hmm. So, manan, bien et que comme la hauteur, ce permettre à monter. Ce que nous avons bon opé na Jean Baptiste a, Koufaki, ba, ba, katie moutou. Moutou a katie Jean Baptiste mais Baptiste est Jean Baptiste mais esprit Jean Baptiste. Frère, anzotto, frère. Hmm. La mort, c'est comme un sommeil. Ça dit, ce qui est dit, puisque je suis en puisque de je peux m'imaginer que, je suis en est-ce qu'il y ke, a une place de repos Mais ce que je suis puisque je suis je suis y pas Donc, sûrement, le roman est plus avant le jugement. Pourquoi Puisque il y a un peu jugement temps, y a un peu de a un un un a de a un a eu a tu le tu mais mutaku fi après esprit na yé travail pour na motu frère c'est-à-dire frère il y a une histoire pour nous so ce parole il y a une histoire dans la bible na luc histoire il y a fou le fou de Gabara, le, le, le, le, fou, de le, le, le fou de gadara le fou de Zaki, tellement ma casse, mingi frère je vais ma chaîne, je ma chaîne, je chaîne, je chaîne, je chaîne, chaîne, chaîne, chaîne, chaîne, chaîne, chaîne, chaîne, a battre je a délivré Frère, les gens qui des plus de 1000 démons c'est pour dire que maintenant ma les gens des succès au au a qui par rapport à ma monde spirituel, a diable a profité de faiblesse comme a des démons. sous il y a ce que toi tu veux Hmm. Mais ce que toi, tu, tu, tu penses que non, tu as eu, n'est-ce pas, succès, oh, puisque oh, -ki le diable c'était menteur déjà. C'est comme ça que je, je dis que il y a des choses qu'on ne peut expliquer que si on a vu cela, frère. Hmm. On, peut, on peut croire à l'évangile, puisque l'évangile n'a pas de mélange. Mais si on, on commence à croire... N témoignage de et puis ça se passe tellement à Congo à na fois n'importe maman les a frère mais partout hein bah témoignage à la Congo pétain partout bah témoignage bon la Soudan la télé à bleu en milieu comme on centrale central il y a la émission bon mais, mais ça le barre partout je vais, vais te dire voilà hmm? un peu partout bah témoignage par rapport l'anglo mais bon ça c'est notre sujet notre débat parce qu que tout le monde maintenant la Soudan il y la émission d'émission de l'eau en conclusion ce qu'il faut juste dire que ceux qui montent à Kufi ils arrivent deux choses d'abord un Bon, pas à D'abord, ça dit que... justement, justement. Oui. à dire que, la Jésus-Christ, au conflit de Jésus-Christ, au il a lieu de repos. Et puis, au le conflit Jésus-Christ, au il y a lieu de tourment. Tout simplement. Et puis là, au fin à cause de la jugement dernier, il n'y a plus rien qui se passe, en fait. C'est qu'on peut conclure par rapport Justement, justement. C'est-à-dire, celui qui se repose en paix, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, a zatambaï malam la Et puis a C'est ce que on peut donc conclure par rapport à Yango, hmm. Yango est important tant dans que tant en est commis trop tard. C'est ça aussi. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet où un sujet Voilà. Donc euh, nous, on limite quand même le long du bois. Ce qui est au coupé, au mais bon c'est vrai que je pense qu aussi qu de je que Oyo commenter je que on ajouter encore beaucoup de choses y a là on vient de l'oublier aussi peut-être également parce que c'est un peu little... difficile tant que a je peux, vous smallest, moi je peux vous raconter que le est bien voilà, donc c'est un peu par rapport à Alors frère, tout le a la l'émission à l'émission, on a vu que tu à avant tout sur cette émission, parce que vraiment te débordé bien à temps, plus de 50 minutes, on ne va pas tout bon en En fait, on a préféré, frère Ali, à partir de là, on a moins d'une heure, 30 minutes, Et comme le gars, ça moins d'une heure, moins d'une heure. Oui. Voilà, je vais m'excuser la pour la euh, donc émission la semaine passée les gars qui vous à moins retard oui. et les qui indépendamment volonté a la vie, cela dit, par rapport à la technique mais nous nous croyons que, de Zambas, a suite, grâce à mm. heure, 20 et puis vous mm. avez fait tout ça la journée sous émission annonce spéciale les émissions tout ça va être interactif live mm. ok bon, ben, you, parce y a des gens qui m'ont posé cette, cette question. questions fait pour petite... mm. que, enfin, continuer à bon, mm. frère réellement merci nous avons fait peu de et mm. puis, uh. puis après, so sagesse pour continuer n'est-ce pas pour ça la et puis on oh, bah, il besoin de faire un salaire, le et nous. les et les frères les frères les et frères les frères les Merci beaucoup, merci beaucoup mon frère. Merci d'avoir déroulé la... Vraiment merci de la confiance également pour avoir placé l'émission Oyo. Merci vraiment à l'agneau. Tout le la a très prochainement la prochaine émission. Mercredi prochain, comme toujours, tous les mercredis de l'Obir, rendez-vous dans 20h dans la chaîne Oyo. Tout le monde a mercredi prochain. Entre-temps, bon voilà, bon petit calafon, malamou et à Bozali. Et à très bientôt. Merci. Merci. <musique> Et quand fan de l'Onaïo, on a une fongo, la yango. La boye, la boye, la boye, la boye, la boye, la yo Salamangai, dengue, lingi yeshua, yahweh, yahweh, yahweh. yeshua, oye, bimote, manangai, yahweh, yahweh, si kayo kona upanda, upanda. yahweh, yahweh, ya yahweh, yahweh, yahweh, yahweh, yahweh, car c'est de l'abondance, Yahweh, Yahweh, du cœur que la bouche parle, Yahweh, que la bouche chante. Yahweh, Yahweh. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et j'ai souperai avec lui.